Bidger Brise, devient le nouveau Shiba Inu. Est-ce le bon moment d'investir dans Bigger? Bidger, une crypto-monnaie relativement nouvelle, vient d'annoncer sa troisième brûlure mensuelle, qui devrait entraîner une augmentation significative de son prix. Selon les experts, le prix de Bidger devrait monter en flèche de 1000%. Cette nouvelle a attiré l'attention de nombreux investisseurs qui recherchent la prochaine grande pépite dans le monde de la cryptographie. Quel est le rapport entre Bidger et Shiba Inu Shiba Inu est une crypto-monnaie populaire toujours à la une ces derniers mois. Cependant, Bidger a surperformé Shiba Inu, et de nombreux investisseurs commencent à le remarquer. Shiba Inu, étant un mémécoin a gagné un large public et de nombreux investisseurs ont gagné beaucoup d'argent en y investissant. Cependant, Bidger est cette crypto-monnaie qui monte en puissance de jour en jour et qui gagne en popularité ces derniers mois. De nombreux investisseurs pensent que Bidger a un potentiel de croissance important. Son modèle de tokenomics unique, combiné à ses performances récentes, suscite l'enthousiasme de nombreuses personnes pour son avenir. Il est important de noter que, malgré la belle performance de Bidger ces derniers mois, rien ne garantit qu'il continuera à le faire à l'avenir. Si vous envisagez d'investir dans Bidger ou Shiba Inu, il est important de faire vos recherches et de comprendre les risques encourus. Les crypto-monnaies peuvent être très gratifiantes, mais elles peuvent aussi être très imprévisibles. En conclusion, la brûlure mensuelle à venir de bidger enthousiasme de nombreux investisseurs quant à son avenir. Bien qu'il ait surperformé Shiba Inu ces derniers mois, il est important de se rappeler qu'investir dans les crypto-monnaies est risqué. Si vous envisagez d'investir dans bidger ou Shiba Inu, assurez-vous de faire vos recherches et de comprendre les risques encourus. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner au passage.